Bonjour, euh, action Attends... Attends. Ça prendre action. Bonjour Pierre Laroche Bonjour, enchanté Donc vous êtes spéléologue, qu'est-ce que c'est que ce métier Alors, tout d'abord, le métier de spéléologue consiste à étudier les roches et les missions Action <rire> Un risque potentiel d'éboulement, de, glissement de oui. terrain, exactement. Euh, et puis voilà... Et avez-vous personnellement le vertige, ce qui pourrait arriver éventuellement Non, je me considère comme un être hors rendu commun qui ne possède pas le vertige. Ah merde, non, je veux le dire, un en truc. Fait, je... C'est parti Pourquoi trop pas... Et pouvez-vous nous parler maintenant un petit peu de l'histoire de la grotte que nous allons découvrir ensemble Alors cette grotte, cette... <rire> merde... Vous travaillez dans la... <rire> Pardon, là c'est ma faute. Désolé. Mais depuis, nous ignorons ce qu'il de nuit de lui. D'accord. Mes chers téléspectateurs, nous allons maintenant nous habiller pour visiter cette grotte en toute sécurité. Bon. Donc maintenant, nous allons partir à la découverte. Vous me suivez, Jean-Claude Merde, oui. <rire> c'est pas Jean-Claude. Tu... Ah. Comment c'est quoi c'est quoi ton nom Pierre Jean-Pierre Laroche. Vous me suivez, Pierre Action. Devant. Non, attends. Action. Tiens, allez-y, Pierre. montre nous le chemin. <rire> c'est trop de la merde. Mais c'est pas très solide ici là. Oh c'est solide oui. Si c'est solide Mais non, on Pas suffisant. très fiable hein Ah, je... ah dites-moi, dites c'est profond, hein Ah oui très il y a des mais non. Bon, bah après vous, vous pouvez y aller en premier. Oui. Oui, bah allez-y, allez-y. Oui. J'y vais là. Oui. Merde, Non, j'ai rien compris. Il a vraiment une tête de résistance. Henri, il a surgit. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être encore penché. On parle très fort. Ah Ça veut dire qu'il faut que je peux descendre de plus bas. J'ai entendu un truc. Sors. Là. Oh, c'est ça. C'est ça. C'est parti vas-y, <rire> Oh, Oh, cette mec de casse-boulles sur la gueule hein ah on se calme hein, tu m'as pris pour qui toi, non, non. ah j'avais dit quoi moi, Bah normalement c'est moi qui dis on se calme, ah ok, oh là là, continue, continue, continue. <rire> non, mais, <alors. rire> Tain, on va le tuer, <rire> mais non mais c'est quoi le continue continue, continue vas-y oh, <rire> <rire> continue continue, continue, continue. Fais, euh, on finit, <rire> Mais bon, euh, voilà! Moi je sais pas, j'ai pas vu les années passées! Pour, pour moi, j'ai l'impression que ça fait même pas 5 ans qu'on est en guerre! Un peu plus quand même, hein. plus que 5 ans! Mais hein ben attends, ça veut dire que je suis quand même pire qu'on ça. là! pas mal, oui, c'est vrai! C'est bel homme! ma forme encore! Mais ça fait muet là, c'est encore muet! <rire> On filme! On filme! On filme! <rire> On filme! Le temps, toi. On filme! On On filme! On filme! T'as oh, vu, mais vous mais là! On filme, bordel! Waouh! C'est <rire> bon? T'entendais pas les voitures, les avions des fois? Ouais, Il y a une autoroute à côté? T'as vu où j'habite? Ma grotte elle est profonde, c'est comme ça que j'ai battu le record du vent Eh c'est un peu rustique quand même, hein. Bon. Ah, en plains. vrai, on est bien! Tu, tu fais un peu de bois, tu, tu fais du feu. Bon, je te cache pas qu'après t'as un, un peu fumé, mais franchement, ouais. c'est pas mal, hein! Eh bah putain! Il y a pas mal quelque chose, hein! Bah! On va visiter un peu tout ça hein, Parce que je euh, sais que ça hein, fait, moi je vais visiter maintenant, on va voir à quoi ça ressemble. Hein. Je sais pas ce que tu dis à la fin mais... Moi euh, ouais. non plus. Personne ne sait